content de vous retrouver donc me voici encore avec plein de coulées à ouvrir Alors, attention en truc. ouh c'est un jeu rétro Nickel mania ah ouais ça a l'air trop bien j'ai jamais joué à ce jeu là mais comme moi j'adore les jeux d'aventure les jeux de plateforme et tout ça devrait me plaire et normalement il est complet. ça. Ouais, c'est bon. Complet. Donc, colis suivant. Oh, ah oh ouais. Ah, ça c'est du lourd C'est une console portable. Ah oui en fait les gars, vous voyez j'ai une nouvelle casquette J'ai acheté ça à Gamecash aujourd'hui Et derrière j'ai un petit Pikachu Bon maintenant, continuons L'unboxing Et voici Une console portable Mega Drive Et Donc voici l'arrière On va l'ouvrir tout de suite hein. on va voir ça de plus près Et euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions aussi de cette console portable. Voilà. Je m'en kikine. Mais... En fait, c'est comme ça que je peux ouvrir. Tout simplement. Donc, j'ai la petite notice. Le petit cordon. Et bien sûr, L'engin. Et il est comme ça derrière, donc après je pense qu'il faut, je sais pas si, non, je pense pas qu'il faut mettre des piles parce que j'ai ça, c'est euh, de je que là il y avait quelque chose et pour ça, donc voilà, mais moi, je suis pas très pile, hein, je préfère euh, sur batterie, donc euh, c'est deux cases, l'écran il est légèrement un petit peu rayé, mais ça va, c'est léger, très léger, et je l'ai pas eu euh, très cher, hein, j'ai acheté quoi, une vingtaine d'euros je pense qu'en magasin, ça vaut largement le double. Enfin, je pense. Je ne suis pas plus que ça après. Et je vais garder la boîte parce qu'il y a Sonic dessus. Et comme je suis un grand fan, d'ailleurs, il y a Batman aussi, j'adore. Ça, c'est. Ça va être en décoration, je pense, dans mon futur studio. Ah ah ah! Encore une console portable. Oups. Ah, j'ai un petit mot de remerciement avec. Merci pour votre achat. Bonne... Bonne... Je sais pas quoi il y a écrit en après. Fait. Bonne partie. Ah oui, euh, d'accord. Bonne partie, bah merci beaucoup. Et eh ben regardez de quoi il s'agit c'est euh, exactement la même que l'autre sauf que c'est pas les mêmes jeux dedans et aussi bah c'est pas la même boîte non plus hein, donc ça va aller dans ma déco et euh, donc ces deux trucs là ces deux consoles là je les ai achetées 20 euros chacune donc l'autre elle a 85 jeux dedans j'ai vu ça sur la boîte et là 80, donc c'est vraiment pas les mêmes jeux. il y en a peut-être quelques-uns, euh, que... je vais regarder de plus près d'ailleurs je vais vous faire voir ça de plus près donc ça c'est euh, le, le deuxième que je vous ai présenté après je sais pas si on va bien bien voir parce que c'est assez petit les, les images voilà, et ça c'est la première que je vous ai fait voir c'est pas les mêmes jeux, voilà. Donc je suis trop content, vraiment content. Donc attendez parce qu'on n'a pas encore déballé celui-là. Donc voilà, c'est bien exactement comme l'autre. Hop, j'ai un notice. Ah, il y a un truc en plus que l'autre n'avait pas. Je pourrais m'en servir également. Ça doit être pour brancher sur la télé et euh, bah le cordon de pour le recharger Ah, encore des jeux rétro j'ai un Astérix après je suis pas fan de la saga j'ai jamais lu les BD j'ai jamais regardé des animaux, rien mais en jeu par contre on va voir ce que ça donne en tout cas c'est un jeu de plateforme et d'aventure tout comme j'aime voyons voir l'intérieur il est complet fait et en très bon état et il y en a un deuxième dans le même sachet ou oh, c'est les, les Schtroumpfs bon bah là pareil j'ai jamais vraiment regardé l'anime peut-être un peu plus que Astérix j'ai dû regarder des petites parties mais euh, ouais, après c'est pas des dessins animés que je regardais quand j'étais petit puis bah maintenant je, je regarde moins des dessins animés j'ai plus trop le temps donc voilà, il est en parfait état, il est complet. Et voici l'arrière. Donc c'est aussi, je pense, un jeu de plateforme, c'est même sûr. Hein. Ça en a tout l'air. Hum, dis donc, ma collection de jeux Mega Drive augmente. Oh, voilà, on va faire celui-là maintenant. Comme je le disais déjà dans plusieurs vidéos, je ne suis pas un vrai collectionneur hein, mais euh, bon, <rire> ça fait un petit peu collectionneur quand même hein, parce à force d'en de, avoir mais je veux dire, je garde pas les jeux, genre les jeux que j'accroche pas, voilà, je les, revends, je, je les revends soit je les revends, soit je fais des échanges, mais je n'ai pas vraiment l'occasion de faire des échanges pour le moment Moi je préfère les revendre comme ça après je suis sûr. Euh, je suis sûr de pouvoir m'acheter ce que je veux ensuite. Mais les échanges c'est sympa aussi. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'en faire pour le moment. Ok, ok. Celui-là il est bien emballé. Il hein. y, a, y a eu ça. Il y a eu ça. Et il y en a encore Voyons que... Eh, hey, J'ai pas commandé du point trop, pourtant hein. enfin, Je sais pas, euh, c'est parce que le point trop c'est fragile, c'est en vert généralement. Je sais pas si c'est mes yeux en technique. Hein. En vrai c'est ma mère qui collectionne les points trop. <rire> Allez, ah, on a quelques jeux vidéo. Ah encore un jeu Mega Drive, voyons qu'Eden. C'est le roi et Lyon cette fois. Voici l'arrière, donc c'est un jeu d'aventure plateforme, hein, comme Et il est complet. Alors il y a juste le petit bidule là, pour... Là, le petit accroche pour la notice là, apparemment, qui est cassé. Par contre c'est bizarre parce que euh, le, le livret il dépasse normalement ça doit être... Oh. il dépasse un peu. c'est pas grave, du coup on fait... quand on ferme la boîte, bah, on peut boire. on est obligé de le plier un peu, c'est bizarre ça. mais en... sinon, très bon état et ça a l'air d'être un jeu très sympa, tout comme j'aime. et puis ça, c'est peut-être parce que c'est ma nuit tout simplement. Oui voilà c'est parce que c'était mal mis, c'est pour ça Mais vous voyez là il y a la petite accroche pour, euh, pour tenir la, la notice là, Mais là il n'y a pas, elle est cassée C'est pas grave hein C'est pas très grave Pour le prix que je l'ai eu franchement c'est pas très grave J'aurais payé je sais pas 60 balles ok mais c'est pas le cas euh, Donc ça c'est fait Donc là ça me fait encore 4 nouveaux jeux Mega Drive. Et peut-être qu'il y en a d'autres, hein. on va voir ça tout de suite. Ah cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec la Mega Drive. Ah, attendez, je vais enlever les bulles, les bulles Et voilà. Vous oh. voyez, en plus il y a le prix dessus. Donc on voit bien que je ne l'ai pas payé bien cher. Je l'ai vu, euh, j'ai cru le voir euh, euh, en magasin plus cher. En, en magasin de casse certes, mais plus cher. Donc voilà, donc c'est le Wii Speak. Donc euh, je m'en suis jamais servi. J'ai regardé euh, des vidéos sur YouTube pour voir ce que c'était un petit peu. Euh, je me suis dit, bah tiens, Eden, t'as tous les accessoires de la Wii mais t'as pas ça. Ah non j'ai pas tout ça qui soit de oui j'ai pas les raquettes ni rien non enfin, Après euh, ça, ça sert à rien de... <rire> enfin, je sais pas quoi que... Avoir des raquettes, euh... oui ça peut être pas mal. Mais j'en ai pas. Donc on va regarder l'intérieur. Donc là j'ai toutes les notices. Voilà, donc ça... Euh... C'est pas ce qui m'intéresse le hein. plus. C'est plutôt l'engin qui m'intéresse le plus. Après, euh, je pense pas que ce soit très très fun. Mais bon, je connais pas. Franchement, je connais pas. Non, je pense pas qu'il y ait un jeu euh, spécifique avec. Normalement non. Parce que j'en ai vu. Ai vu. Ça, je me demande c'est quoi ça. Il y a une petite étiquette là, c'était un anti jeu et donc voilà l'engin, il est en plastique. Plastique. Moi ouais, je le déballe. Pour le moment je vais le laisser comme ça. Et normalement, bah, c'est pour euh, pouvoir parler euh, via la Wii. Donc la Wii ou la Wii U, hein, peu importe. On peut parler euh, à distance avec ses copains. Euh, copains, les vrais copains ou les copains virtuels, pareil. Voilà. Après je sais pas plus, hein. je ne m'en suis pas encore servi, donc euh, euh, bah, on verra ça un jour, on fera un test euh, sur le Wispic un jour je consacrerai une vidéo là dessus, en plus j'ai vu aucune vidéo en français là dessus, alors je pense qu'il doit y en avoir hein, quand même, mais euh, moi quand j'ai je regardé j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé qu'en anglais. Alors, au suivant, il nous en reste deux. Ah bah là, celui-là, même le carton, il est protégé, regardez. Il y a du plastique sur le carton. Il a même protégé le carton, il a fait fort lui. Alors, il fout des petits bouts de trucs partout. Là. Hmm. Un colis dans une belle boîte. Alors, en tout cas, c'est pas une boîte à chaussures. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'être livré dans des boîtes à chaussures. Mais moi, c'est pareil. J'ai déjà, j'ai déjà vendu en envoyant euh, dans une dans une boîte à chaussures parce que j'avais plus de, j'avais plus de carton. Hein. Ah bah ben, genre, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est, ça vient. Lentement, mais sûrement. moi. Oh, bah J'ai un petit mot là aussi. Il est, il est rendu là-bas. Alors, bonne réception. Et merci pour votre commande avec un petit smiley qui, qui sourit. Bah, merci beaucoup à toi, mon gars. Et donc là, il s'agit... Alors là, on a eu que des jeux, jeux rétro. Là, il s'agit d'un jeu PS4 Rayman. Trop cool. J'adore Rayman. Voilà. Et en plus, euh, bah sur la PS4, c'est la console, euh, l'une de mes consoles où j'ai le moins de jeux, je contiens de, où j'ai moins de jeux. Donc voilà bah là, ça m'en fait un de plus. Et il est en très bon état. Par contre, il traînait dans la boîte. Je pense que je, je pense qu'il ne, qu ne rentre pas de, dans le truc. Qui okay, c'est bon il était en train de voyager dans la boîte, là, bon. donc bon. Voilà. Eh, il existe aussi sur PS Vita ce jeu-là. C'est écrit juste là sur le dessus. Donc je n'ai pas la PS Vita, donc pour le moment.. Euh, pour le moment, hein, voilà. On va faire ça euh, comme ça. Là, il est pété là, non, il y a un trou. C'est pas grave, tant que tout est dedans. Et on fait comme état Après, là je vois qu'il y, y a plein de petits bigues dedans là. Des trucs comme ça là, on dirait des chips en plus. <rire> bon ça se mange, pas, pas des chips. Pour protéger. j'ai foutu des chips partout Pas de rire, bon. oh, encore un jeu rétro c'est encore un astérix mais cette fois-ci c'est sur master system Hop. donc ça c'est normal hein. derrière j'avais vu que c'était comme ça voilà c'est en très bon état le jeu qui se balade dedans voilà donc là il est complet très bon état donc c'est mon premier jeu Master System alors j'en avais quand j'en quand j'étais plus petit enfin quand j'étais petit plus petit et euh, bah mais sauf que j'avais tout vendu je sais pas pourquoi d'ailleurs je, je pense que ma console elle marche plus je m'en rappelle plus exactement ce que c'était il y a très très longtemps euh, parce que j'avais à l'époque une Sega Master System que je n'ai plus. Et euh, je me souviens que j'aimais beaucoup jouer à... Comment ça s'appelait déjà C'était un jeu qui était... Euh... Qui était... <rire> je regardais si ça filme encore. C'était un jeu qui était euh, inclus dans la console et qui s'appelait... Ah J'ai un trou de mémoire, mince moins venir ça va ah non bon bah j'arrive pas à retrouver le Mais en tout cas je me souviens de la musique C'était télé ah si ça y est c'est Alex Skid. voilà c'est ça que j'ai cherché j'avais Alex Skid 1 sur cette console là à l'époque et euh, bon bah ce jeu là je, je, je l'ai récupéré sur la Nintendo Switch parce que euh, ce jeu là il est sorti sur la Switch donc euh, bah du coup je l'ai dessus et j'ai même le 2 les deux que je n'avais pas connus. Par contre j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, donc euh, voilà. Et euh, oui, je me souviens que les skin, en tout cas le 1 que j'ai beaucoup joué, il était très dur. Et ben voilà les amis, j'ai encore plein de jeux hein, euh, qui sont arrivés aujourd'hui. Quand est-ce que j'aurai le temps de jouer à tout ça hein faudrait que je prenne ma retraite maintenant, en fait, pour avoir le temps d'y jouer. Comme chaque vidéo, je prends beaucoup de plaisir à vous faire partager euh, mes achats qui arrivent. Si bah vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker et de laisser des commentaires parce que j'adore vous lire. Après ça, je ne dis pas à chaque vidéo abonnez-vous ni parce que bon bah voilà, on le sait hein, à la longue dans toutes les vidéos, tous les YouTubeurs disent ça, donc on sait, on sait, on sait. Voilà donc si vous aimez, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire.